Bon, allez, tu vois, ma femme est partie quoi. Et le truc encore debout, tu vas me passer ta femme rapidement. Tu vas chier ça. Avec oh, non mais comment ça C'est toi qui as donné ça, non Et après Chérie oui, oui. Chérie. Chérie, s'il te plaît, donne-moi un peu de l'eau. Un peu de l'eau à boire. Tiens. C'est hein? oh. oh. hein? oh. oh. tu sais quoi tu ne fais pas comme ça C'est ça que je le prends, non Tu me regardais pas. Et là, comment tu as vécu de l'autre fois Je ne savais pas. Mais je t'ai fait quoi depuis hier, c'est ce que tu me. Ah, ils sont un soutien pour moi. Merci, merci, merci. Ça, je sais que tu Tout me cherches. Mais tu n'as rien de chez. Tout ça des choses à ta vie. Oh, ok. Non. Eh? Non, merci beaucoup. C'était trop bon, je te jure La nuit, là. Ah, on va recommencer. Regarde, mes pieds sont encore en train de trembler. Eh? Non, merci beaucoup. Bon, okay, je te juge. J'ai adoré. Voilà, il y a eh, eh. C'est à fait tu veux manger d'accord il n'y a pas de souci toi tu vas voir mes voisine oui ma voisine deux jours là c'est toi qui es dans la maison ici ah, je fais comment ma ah, c'est la fête c'est toi ah, eh? je te dis pas toutes les nuits maintenant c'est pour qui fais le chaud ah mais je vais foncer c'est mon mari moi je comprends pas deux jours là je te jure les trous Mmh. tu peux m'accrocher pour toi est mieux comment oh. ah. fait ça avec toi mon autre qui est là bas là mon chéri à faire rien au à vous même avant que ça ne se lève là il faut mettre un film à vue d'abord et dans ça, ça du tout là c'est deux minutes Oh, ça tombe encore. Oui, oh, oui, Vas-y. Ma chérie, je souffre. C'est ce que tu dis. J'ai mal, même. Chis? Non, attends, attends. Je vais te dire. Oh, les voisines, oui. On est voisins, mais. Je ne peux pas être oui. tu vas dire ça. Attends, je vais depuis qu'ils sont rentrés dans la salle, ils sont pas en gros ordinaire. Tu as préparé, j'ai mangé rien avec rien, j'ai cassé les os. Ils ne sont pas en gros ordinaire. Tu vas où? Rentre dedans. Reviens ici. J'en peux plus, la bébé. Comment tu ne veux plus? Rentre, j'ai pas fini. Tu vois, j'ai pas fini. Rentre hein? dedans. Non, j'en peux plus. Ils mangent déjà ta J'en peux plus, papa. Eh eh C'est ta famille qui a remis ça à, à, à ma famille ah, C'est mon truc c'est une... C'est une... Mais j'ai ça là, tu vois depuis deux heures là Mais tu peux debout je te dis ça, masse Ah bon C'est hyper super Et hey, toi tu as le secret là, depuis là tu m'as pas dit C'est une... Je t'assure ah, Tu vois comment ma femme me respecte C'est ça que <rire> moi utilise Ah non, c'est ton secret ça Aïe Ok, je vois Parfois, investir vestiges succès, sucre, c'est ah, tiré déjà Dis-moi, dis-moi où c'est le Appelle juste le 59-03-03-04 mmh. ou le 55-53-0808. Donc, il y a ça en gros et en détail. En ah, détail, en vrai. C'est le secret, fait, oui. L'appelé pour toi, ça c'est pour moi. Voyez, oui. tu vois, ma femme est partie, quoi. Et le truc encore debout. Tu vois, me passer ta femme rapidement. Je vais lui ça. <rire> non, mais comment ça? C'est toi qui as donné ça, non? <rire> et après? Pardon. Ah, oui. oui. je regardais, pardon. Bébé, tu es où Elle est où Tu as mes sentis